Coucou Youtube Je suis dans des games pariés là Comme quoi je vais en gagner 3 à la suite Je viens de gagner la première Au stylo encre Je te laisse regarder Kiff Bisous Ok, chat. Allez, un joueur en moins, chat. Deux joueurs en moins. Alors chat, j'ai l'ego qui transpire. Lui, je connais son pseudo avant même euh, d'aller le fighter. Il y a un X devant. Et il y a écrit « Benga » à côté. Ah non, c'est pas lui. Euh, Vas-y. Ouais, je suis un peu focus, chat, vite fait. Pourquoi tu fais que des mouvements à la con que j'arrive pas à prédire тебе сейчас в рот Держи Слит бич de ma game C'est pas évident Je suis un peu concentré chat J'aime bien quand on titille mon ego Mais là je crois que j'ai été... été bien bien titillé comme il faut tu vois Lui, c'est vraiment le petit fils de pute. Hein. C'est celui qui était sur la tour et tout. Il faut que je m'en occupe. C'est. Fucking idiot. Fucking idiot. Pas bouffer tes chips au vinaigre, frérot. Sit down, bitch. Pad. Ça va frérot Ça trappe ça La première Allez plus que deux c'était le seul mec de la game qui était là pour moi. Je rappelle que ce soir, on jouera avec le stream hacker Vampad. Superstar. Le pari, le pari n'est pas fini, chat. Vampad Qui sommes-nous ah ah ah Allez, amuse-toi bien avec la 8. Si vous voyez une 8 passer euh, côté Marseille, c'est la mienne. Il y a Bebou avec Monsieur Wise qui sont allés voir EG. Qu'est-ce que je raconte Ça je dois gagner la game, je m'attendris là, c'est pas bon ça. Mais full mélo, tu. Tu me régales gros que ça? Oh je te pisse dessus, enfant de pute Bois ma pisse ça trotte la chatte hein Je suis en mode pas content chat. Je vais vous badigeonner de sperme, De. Euh, de balles. Abandonne. Tocard va. C'est le shit. Comment ça du shit Quelqu'un a du shit ici Attends pourquoi. Pourquoi j'ai des. Pourquoi j'ai des stimulants Au lieu d'avoir des paralysantes. Attends de me tirer dessus. En gros je vais t'atomiser la gueule. Quoi Nanou, inou. Nanou, inou. Il y en a un qui va se prendre une exécution mamène. Ok. Ok. Attends. Attends. Quoi Où vient la balle, là Pourquoi tu fais le mec tendu comme ça, chaveur euh, Chaveur, j'ai 11 kills, ça doit être 9 fois toi. T'es con ou quoi Ça se voit à un moment donné. Put... Oh, putain. Je vais te régler à la merde. Oh, putain, c'est mon coureur. Ok... Je pensais qu'il m'avait pas vu Hop on fait genre qu'on recule On fait genre qu'on recule La technique de la grenouille arrière La grenouille arrière La grenouille arrière Et Il est en plein milieu d'un toit personne va lui tirer dessus Je fais la moitié de ce qu'il fait je... je fais la moitié de ce qu'il fait J'ai l'impression de participer à un gangbang Mais pourquoi il fait que pré shot Mais les gars, y'a y a, y a Pourquoi est-ce que j'étais sûr que c'était un truc de merde comme ça La Kick TV de chez TikTok. Oh, star. Ah, tu te fais backstab. Pourquoi est-ce que je ramasse pas d'armes alors que j'ai parié que j'allais faire full win à la suite Pourquoi je suis juste avec mes points Oh, bordel. Tu m'as tiré dessus au snipe À mon tour, hein. Moi aussi je peux jouer avec vos armes mon de connard ah, je, suis un peu, je suis peut être un peu salé là Plus qu'une La troisième win Oh non Les ultras qui ont, qui ont parié sur moi Je vous décevrai pas Elle veut pas se mettre cette putain de série d'élimination de merde J'ai un drone mais je peux pas le foutre. Il est là pour faire le sang. Si je m'oblige à, à me balader léger, c'est pas la méta la plus simple que, que je joue. Mais c'est celle avec laquelle je suis le plus rapide. Et plus je suis rapide, plus je suis inarrêtable. Oh! Quoi? Ouais, mais! Oh non! C'est la fin. Il se tire pas dessus. Non mais. C'est faux, c'est faux, c'est faux C'est tellement faux ce qui se passe C'est tellement faux Bois ma pisse. Oh mec C'est tellement faux Ne vous inquiétez pas les gars, je temporise. Là je, je joue la win hein. Je joue pas la. la... Oui. Tiens. Oui. tiens, tiens, tiens, tiens. C'est qu'il est content Tiens qui c'est qui est revenu Mec il joue shotgun Il y a un mec sur la tour qui est en train de nous observer. Vous remarquez qu'il fait même pas l'effort de, de, de tirer sur les autres, il tire uniquement sur moi. Voilà. C'est bien mon vrai. Non, le move. Vous avez de la chance, ceux qui ont parié euh, contre moi, que dans cette dernière game, il y, y, y a deux mecs qui veulent vraiment me buter. Je pas bien chat, je suis pas bien. Wow la troisième à la suite Ça m'aura coûté 20 subs les gars. Mais vous avez cru en moi Let's go Let's go